Bonjour, aujourd'hui on va regarder ce qui différencie égal de euh, égal égal en fait c'est euh, bon, assez direct hein. euh, égal ça signifie affecter, c'est à dire donner une valeur par exemple 10 ici à euh, une variable euh, donc qui s'appelle n donc là on affecte 10 à n, donc on l'initialise ici on affecte 15 à n et euh, donc après on va aller afficher euh, la valeur de n. Donc on va compiler ce programme, on va l'exécuter, donc si tout se passe bien, ça affiche 15, hein, donc n vaut 10, puis n vaut 15, et on affiche sa valeur. Donc maintenant on va regarder un exemple avec euh, une comparaison, avec un égal égal. Donc là euh, on affecte 5 à n, et ici dans un if on se pose la question est-ce que n est égal à 5 si tout se passe bien, ça nous affiche yes, et sinon ça nous affiche non. Donc on compile, on exécute, on a l'affichage de yes, tout va bien. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe quand on utilise euh, égal au lieu d'égal, égal, par exemple ici, hein, donc pour commencer on va regarder cet exemple là, donc euh, ici euh, bah, on compile, on exécute, tout se passe bien, on a yes qui s'affiche. Donc là, on croit que le, le programme il est fait, il est bon. Alors après, ce qui peut être surprenant, c'est que par exemple, si, si je mets, euh, je sais pas, moi, 20, euh, je compile, hop, j'exécute, et j'ai toujours l'affichage de yes. Donc là, euh, si on repère pas qu'on n'a pas fait une comparaison, mais qu'on a fait une affectation ici, bah c'est assez euh, problématique. Hein. Si dans notre tête, on croit que c'est une comparaison, bah c'est bizarre. Parce qu'ici, on donne 20 à n, donc euh, on affecte 20 à n, et puis ici, on se dit est-ce que 20 est égal à 5 Donc normalement, ça devrait aller dans le else. Mais comme on a fait une affectation, le programme il se comporte pas comme euh, comme on l'attend. Alors, il y a quelque chose qu'il faut faire attention hein, donc quand vous compilez votre programme, c'est surtout si vous avez un comportement comme ça qui peut paraître anormal, c'est y aller euh, warning. Donc là, on vous dit attention, il faudra plutôt mettre des parenthèses autour de l'affectation. Donc il dit qu'il y a un truc bizarre ici. Alors, euh, pour comprendre, euh, quand on fait une affectation, une affectation ça a une valeur. D'accord Par exemple, quand je fais n égale 5, ça vaut, une, ça vaut la valeur qu'on affecte, c'est-à-dire que ça vaut 5. Par exemple, ici, si je fais, je vais faire un printf, hein, voilà, donc on va faire d, donc on va afficher, euh, voilà, avec un retour à la ligne, voilà, et là, on va mettre n égale 5. Donc quand je fais ça, si je compile, que j'exécute, donc ça me donne la valeur 5, et yes, c'est-à-dire que ça, cette affectation, elle a une valeur, c'est la valeur qu'on affecte, d'accord Donc ça c'est important de comprendre ça, ça veut dire que quand je fais ça, ça, ça, ça vaut 5. Je peux je peux m'en servir pour faire des calculs et quoi que ce soit. Et notamment, je peux m'en servir dans un if. Donc quand j'écris if n égale 5, je fais deux choses. Je commence par affecter 5 à n, donc n a changé de valeur, et en plus, c'est comme si j'écrivais if 5. Donc if 5, comme c'est différent de 0, eh ben, euh, on va aller euh, dans la partie euh, alors, dans la partie zen euh, du, euh, du printf, de, de l'expression euh, conditionnelle. Donc on va afficher yes. Et sinon, on aurait eu 0, on aurait été dans la partie non. D'accord Donc en fait, le, le, le fait d'écrire ça, le compilateur nous dit, attention, vous feriez mieux d'écrire ça comme ça, if n est différent de 0. Donc là, si cette affectation elle est différente de 0, on va dans le yes sinon on va dans le no. D'accord Donc là quand on fait un run, on obtient yes, d'accord, et puis le jour où on affecte 0 à n, on va aller dans le no. Alors ça c'est une structure qui est euh, voilà, dans le premier en tout cas est, est assez. Euh, ça peut apporter de la confusion. Donc moi quand il y a ce genre de choses, je pense qu'il faut d'abord faire l'affectation, puis après on dira, est-ce que n est différent de 0 là on revient à, au même sens que le programme d'avant mais au moins c'est clair si on a yes on comprend pourquoi c'est parce que n est différent de 0 donc euh, voilà faire bien attention à ça et euh, voilà, pas confondre l'affectation donc égale égale euh, égale avec la comparaison égale égale donc on va revenir sur le source le premier exemple alors, hop, je réactive affecté, voilà. Alors ici, on peut aussi faire l'erreur, euh, donc quand je suis dans un programme, j'ai des affectations, Puis ici, je me, je me trompe, je mets un égal égal. Donc là, euh, je compile mon programme, hop, je le lance, et là, comme résultat, j'obtiens 10. Donc ce qui pourrait paraître surprenant, si, euh, voilà, c'est surprenant quand on n'a pas conscience que là on fait rien du tout, on ne modifie pas la, la valeur de n, hein. Enfin, on fait juste une comparaison. Donc est-ce que n est égal à 15 Non. Donc ça, ça a une valeur, ça vaut 0. Qu'est-ce qu'on fait de ce 0 On n'en fait rien du tout, on n'utilise pas. Donc ici quand on va afficher la valeur de n, on va retrouver la valeur 10 euh, du début. Alors là, pareil, c'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil au niveau des, euh, des des warnings, des avertissements, puisque là on voit, Statement with no effect, donc euh, il nous dit que, je clique dessus, voilà, que cette ligne-là n'a pas d'effet. Pourquoi Parce que le compilateur, voilà, il, on fait une comparaison, et cette comparaison, euh, ben, on n'utilise on pas euh, sa valeur. D'où euh, le, le fonctionnement euh, un peu euh, bizarre de notre programme. Alors, on va regarder ça. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que égal, c'est pour faire euh, pour affecter. Hein. Donc, quand on a une instruction d'affectation, on commence par calculer l'expression. Une fois qu'on a cette valeur, on la dépose dans V. Donc, c'est pas un symbole qui est symétrique. Hein. On fait partie droite, évaluer, et on dépose dans le nom de la valeur. Ici, il peut pas y avoir une expression. C'est obligatoirement un nom de variable. Et donc ça c'est un peu plus avancé, hein, mais quand on fait v égale expression, bah ça ça a une valeur, c'est l'expression qu'on vient euh, d'affecter. La comparaison. Donc c'est avec égal égal, ça permet de comparer, savoir si euh, deux expressions sont égales, et on utilise ça principalement dans un if ou euh, dans un while. Quand on a une expression comme ça euh, de comparaison, on commence par évaluer, donc calculer la valeur de ce qui est à gauche, ensuite on calcule la valeur de ce qui est à droite, et ces deux valeurs-là sont comparées. Si c'est les mêmes, ça vaut 1, si elles sont différentes, ça vaut euh, 0. Et pour finir, donc ça c'est vraiment très important, euh, souvent on a l'habitude de compiler et lancer le programme en même temps, hein, donc la, la petite roue est, euh, donc c'est un build and run, hein, euh, il vaut mieux compiler, donc euh, juste la petite roue euh, crantée, on fait juste le build, et euh, comme ça on peut voir euh, les messages et euh, les corriger. Donc il faut surtout décomposer dès qu'on a un fonctionnement de programme qui ne va pas comme on veut. Ça plante, ça nous affiche des valeurs entre guillemets bizarres, euh, etc. Dans ce cas là, allez lire les warnings pour trouver euh, les erreurs. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.